Je suis Franck Viel. Je, je dirige l'association Film en Bretagne, une association en périmètre régional qui est l'union des professionnels de l'image sur le territoire breton. Auparavant euh, j'étais chargé mission au sein d'une collectivité territoriale à Strasbourg, euh, auprès de Catherine Trottmann euh, et je me suis beaucoup intéressé au programme européen. Euh, les bretons sont des chantres de la décentralisation. Donc, il y a quelque chose quand même qui est très, euh, similaire euh, avec une, une, pensée européenne, euh, des territoires, de territoires régionaux. Et cette, je dirais que cette approche-là, elle est vraiment, euh, conscientisée par les acteurs bretons. On a vraiment du répondant à cet endroit. Alors il y a néanmoins un paradoxe, <rire> c'est que euh, le territoire breton est un territoire très porté euh, politiquement sur les questions culturelles. Il y a vraiment des pouvoirs publics qui sont à l'écoute, qui sont derrière les acteurs. Il y a une forme de confort de travail et du coup il y a aussi une, parfois un vase clos dans le fonctionnement. C'est là où il y a un, un paradoxe, euh, il y a les moyens de, la, de, de cette euh, de ce travail sur les territoires en Bretagne, euh, je ne peux pas dire plus qu'ailleurs, mais il y a vraiment un terrain favorable avec beaucoup de choses qui existent sur le territoire, beaucoup d'outillages, beaucoup de moyens et, et surtout une, une appétence politique à porter à la culture avec un maillage d'acteurs très important et un très fort tissu associatif sur les différents territoires. Un territoire bigarré puisque on a quand même pas mal de polarités urbaine sur le territoire breton. Euh, avec des grandes différences entre les villes de littoral et les villes de centre. Euh, une approche de culture qui est totalement différente. Beaucoup de territoires ruraux, des finistères, pour reprendre l'expression, euh, parce qu'on prend le, un exemple très concret, Douarnenez, On j'aime assez dire ça, mais on, on, on ne passe pas à Douarnenez, on va à Douarnenez, euh, parce qu'on n'a aucune raison d'y passer autrement. Euh, donc il y a une vraie, euh, je dirais, il y a une vraie approche euh, vraiment euh, très active de la de la question de l'inscription des pratiques culturelles sur les territoires, l'inclusion des habitants, enfin tout ça c'est bien là. Euh... Dans une perspective plus globale, européenne, nationale et européenne, on a néanmoins des acteurs qui sont, alors je parle pour mon secteur d'activité, celui dont je m'occupe, c'est l'audiovisuel et le cinéma, des acteurs qui se sont assez, je dirais, peu saisis de tous les enjeux de droit culturel, d'éducation, de, euh, de, de médiation. Euh, à un moment où, euh, politiquement, on a besoin de revenir à ces questions-là. On sent bien qu'il y a à la fois une appétence, euh, ou un... c'est un appétit et un besoin. Je pense qu'il y a les deux choses convergent, euh, d'une part des citoyens, d'autre part des politiques, parce qu'il y a une demande des citoyens en train une politique euh, là-dessus. Et là, il y a un vrai travail. Alors, nous, à titre d'exemple, on l'engage par plusieurs choses. Hein. On essaye de, de documenter tout ça déjà, euh, évaluer les choses, et surtout arriver à trouver vraiment un glossaire commun sur. Euh, par exemple, là, on fait un, une on, on, on va démarrer une étude sur l'utilité sociale des acteurs de la médiation, de la diffusion, de l'accompagnement des professionnels où vraiment le premier travail, c'est définir un glossaire commun sur qu'est-ce que c'est l'évaluation, c'est quoi le but de chacun, c'est quoi les objectifs, et surtout comment euh, ça se traduit après. Euh, ça me semble être le, le prérequis pour qu'on puisse rentrer dans une perspective plus large, en tout cas euh, nationale, européenne, Il me semble vraiment euh, euh, crucial. C'est-à-dire que... On a peut-être eu tendance à l'oublier. On était beaucoup dans des choses opérationnelles, des choses de réseau, fonctionnelles, euh, avec un objectif euh, d'efficacité ou de rentabilité, euh, un objectif opérationnel en tout cas. Euh, le confinement, euh, c'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais euh, cette période finalement euh, a fait qu'on n'a jamais autant parlé de culture à un moment donné de son caractère essentiel, du lien rompu, euh, voilà. Alors, quand les choses se débloquent, d'un coup, cette chose-là disparaît quand même assez vite, ce qui est la chose sur laquelle il faut qu'on soit vigilant, parce qu'on a quand même mis vraiment ce point d'attention pendant un an et demi euh, au centre de la table, en se disant que c'était quand même le socle, euh, la culture, comme le droit, enfin des choses fondamentales, l'être humain, euh, que euh, c'était le, le, les fondamentaux sur lesquels il fallait revenir pour un monde d'après. La charge d'éducation qu'on a, la charge des habitudes, la charge, de, la charge culturelle du passé, nous empêche parfois d'entrevoir ce, ce fameux futur d'après. Euh, et on en revient très vite souvent à nos réflexes. Cette question du lien, il faut la réinvestir. Et euh, la réinvestir par des choses euh, simples, je pense. Pour revenir à des choses simples. On prend des urgences du moment, enfin je pense qu'on s'entend là-dessus, c'est euh, ben, une urgence climatique, euh, une situation géopolitique euh, alarmante à plein d'endroits du globe. Euh, déjà, euh, <rire> je parlais des acteurs en Bretagne, euh, prendre conscience qu'on vit dans un monde où on est tous connectés et qu'à un moment donné on est tous dépendants les uns des autres. Finalement, c'est pas forcément, euh, on n'y pense peut-être pas toujours. Et, et, et encore moins quand on est vraiment dans l'opérationnel. Et là, il y a un truc à travailler qui est très important, et il faut qu'on mette les acteurs au travail à cet endroit-là. Euh, une fois qu'on a dit ça, <rire> euh, développer à notre échelle, à notre endroit, sur les territoires, euh, un peu suivant les moyens de chacun, quelque chose qui a à voir avec l'hospitalité, euh, c'est ces conditions-là qu'il faut définir. Alors, euh, encore une fois, une fois qu'on a dit ça, nous, on est vraiment là dans un travail. Je prends l'exemple de ce qu'on suit nous, c'est on est en train de documenter tous les endroits euh, de notre travail, ce qu'on a pu faire et ce qu'on a envie de faire, de, de redéfinir l'envie aussi euh, pour avoir une approche des conditions pour la mettre en œuvre. C'est voilà, il y a ce phasage des choses. Euh, si bien que euh, aujourd'hui, faire une liste d'actions, je ne suis pas sûr que ce soit la réponse. Euh, voilà. Euh, C'est plutôt euh, mettre des points d'intention extrêmement précis en essayant de débloquer des choses très simples, très concrètes euh, arriver à trouver euh, des moyens de se réunir simplement autour d'un objet. Euh, pour avoir ben, ce commun, ce langage commun, parler de la même chose, parce que c'est une chose aussi qu'on a tendance à, à ça a tendance à se diluer dans l'opérationnel. C'est-à-dire, on a tendance à avoir chacun sa définition des choses ou son interprétation des choses. Euh, les programmes européens, c'est un bon exemple, hein, parce que euh, le texte. Les concepts sont des choses que chacun s'approprie comme il veut à un endroit où aujourd'hui, il va falloir qu'on arrive à se mettre d'accord sur le signifiant des choses, euh, pour poursuivre des objectifs communs. Voilà, voilà. ça c'est un travail de fond euh, qu'on essaye vraiment de mener. Pas, euh, au départ, ce n'est pas spécialement concret en termes d'action, parce qu'on parle beaucoup, euh, il faut trouver des moyens de se réunir. Et, euh, et je pense que ça passe par ça, en premier lieu.